Ah oui, y'a des gars pull up, fuck up bitch, Pia, pia, pia, Yo, shit à des poches qui s'en va là-bas de taille pour Et moi comment mais on a coulé, je suis jamais lancé J'ai dans la science, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. J'en ai assez. J'ai dans la science, chier. Père du mouchoir, les bouches bleues. Bon, là, tu s'en vas là-bas. Mais chacun des satellites pour ramasser. Et tu te démontres combien j'ai ramassé. Mais on a coulé, je suis jamais lancé J'ai dans la science, il faut que ça cesse. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Quand même, tu pèse. On s'est dit, je suis à fond dans la caisse. Côté passage, baby assiste. Sous le HKP, dans le raciste. Motor, motor, c'est la route du succès. Faut pas me croire je suis en moto très frais, très discret pour mieux les emportants. Petit saisit du corps, reviens dans -tier, que tiers, tu sais plus quoi faire. Ils sont tous limités, face à nous on dirait c'est des faire Tu cherche à m'imiter, en plus t'es un mytho. Et comme tous les matins, ici frais quand j'irais à matin, c'est les mamies l'auto, souvent même c'est les mamies locaux. La petite aime la quoi, c'est pas mon problème, j'aime son cuit. C'est pour ça que je suis pein. Ah ah, c'est pour ça que je suis pein. J'ai je me mouches les je bouche. Dehors qui s'en va là-bas. Recharger sa détaille pour ramasser. Et tu te demandes combien j'ai ramassé. Mais on a je sais jamais lancé Je dans la science. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ai assez. Je donne la science. Toi même Comme tu es Toi même tu s'insendra. Mais Maïbouna y pas Cassandra. Plus je me rapper, j'y but bute. Plus je vois le ciel qui s'assombrit. La vie suit son goût, mais le va baille. Eux ils sont des gros, ils ne font qu'boire. Boire. Boire. les poches, le voilà bon qui s'en va là-bas, Recharger sa détail pour ramasser, et tu te demandes comme j'ai ramassé, mais on coup là je sais jamais l'air, je dans la science, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, je n'ai assez, je dans la science, che. cher. les bouchardipouche, le voilà bon qui s'en va là-bas, Recharger sa détail pour ramasser, et tu te demandes comme j'ai ramassé, mais on coup là, je sais jamais l'air, je dans la science, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, je n'ai assez, je dans la science. Quand on est déjà le procédé, nous on fait part de mes sans le posséder Oh bébé, je suis possédé, à mes qu'on fait nos sont trop serrés Dans ce que les vaches forcent, c'est parce qu'on boit du champagne dans le go Et j'ai ils se prennent pour voilà pourquoi je les mains tout ce serré Oh série, dans t'as panique t'as antifé, t'as voulu me provoquer tu